Nous avons vu dans une précédente vidéo que lorsque vous importiez un module, le module était importé qu'une seule fois. Donc de multiples imports vont simplement créer des références partagées vers cet objet module. Et l'objet module n'existe qu'en un seul exemplaire. L'objet module étant mutable, il est possible de le modifier. Il est par conséquent très important de comprendre l'interaction des différents mécanismes d'importation avec l'espace de nommage des modules. C'est ce que nous allons couvrir dans cette vidéo commençons par créer un fichier spam.py qui va uniquement contenir x égale 1. Et je vais créer un deuxième fichier, egg.py, qui contient uniquement import spam et x égale 2. Je vous laisse quelques instants pour écrire, créer ces fichiers et nous nous retrouvons dans quelques secondes. Donc une fois que ces fichiers sont créés, vous pouvez exécuter euh, le fichier egg.py en ligne de commande, hein, depuis votre commande Windows CMD ou depuis un bash euh, sous Linux, avec Python de egg.py. Si vous voulez voir les espaces de nommage de ces modules, vous pouvez utiliser l'instruction vars, ou qui est équivalente à l'instruction globals dans ce contexte. Et si vous voulez voir l'espace de nommage d'un module importé, vous pouvez utiliser vars de ce nom de module. Vous pouvez également simplement voir les attributs d'un module en utilisant dire, c'est ce que nous utilisons depuis le début de ce MOOC pour voir les attributs des différents objets que nous manipulons. Maintenant, regardons l'impact de l'importation sur les espaces de nommage. Lorsque j'importe, lorsque j'exécute hec.py, lorsque je fais Python de egg.py, je vais commencer à importer mon module spam, je vais donc aller dans le code de spam, créer l'entier 1, créer la variable x dans l'espace de nommage de spam et x va référencer cet entier 1. Maintenant, l'objet module spam a été créé. Je crée donc une référence de la variable spam dans egg.py vers cet objet module. Pour finir, dans le module egg, je crée un entier 2 et une variable x qui référence cet entier 2. Donc on voit que c'est un mécanisme extrêmement simple avec deux modules tout bêtes. Maintenant, que se passe-t-il si on fait print2x print2x est une variable définie dans le module egg. Je la cherche avec la règle LEGB. x est définie globalement. Dans l'espace de nommage de egg, je regarde x dans l'espace de nommage de egg et je vois à qu'elle référence l'entier 2. Que fait print spam.x Il va accéder à x dans l'espace de nommage de spam. Que vaut x dans l'espace de nommage de spam Il vaut 1. Maintenant, regardons un deuxième cas. Je fais spam.x égale 3. Je vous rappelle que les modules sont des objets mutables. Je peux donc modifier leurs attributs. Lorsque je fais un spam.x égale 3, je vais créer un nouvel entier 3. Et je vais dire la variable x dans l'espace de nommage de spam, maintenant référence, cet entier 3. Donc lorsque je vais faire print2x, print2x va afficher le x de l'espace de nommage de egg. Je vois donc qu'il vaut 2. Spam.x va m'afficher le x de l'espace de nommage de spam. Je vais donc voir 3. On remarque bien que dès que j'accède à un attribut dans un autre module, j'ai la notation explicite nom du module, point, nom de l'attribut. Maintenant, si je fais spam.y égale 4, comme mon objet spam est mutable, je vais créer un entier 4 et une nouvelle variable y dans l'espace de nommage de spam. Et maintenant, y va référencer cet entier 4. Donc si je fais print spam.x, je vais voir le x qui est dans l'espace de nommage de spam, 3. Et si je fais print spam de y, je vais voir le y qui est dans l'espace de nommage de spam, 4. Nous allons voir maintenant une autre manière d'importer. Mais avant de présenter cette manière, il faut bien comprendre l'importance de ce import spam Lorsque vous faites importe-spam, vous avez une parfaite isolation des espaces de dommage. Le seul moyen d'accéder à un attribut dans l'espace de nommage de spam, c'est d'utiliser la notation explicite spam. cet attribut. Maintenant, regardons la différence avec l'importation qui consiste à écrire from spam importe-x. Maintenant, je vais toujours créer un entier 1 dans mon espace des objets et une variable x dans spam qui référence 1. Par contre, l'exécution de from spam import x va créer mon objet module et une variable x dans l'espace de nommage de egg qui va référencer le même entier que le x qui est dans l'espace de nommage de spam. Donc, on voit la différence fondamentale avec tout à l'heure. C'est que maintenant, j'ai une variable locale dans egg x qui référence l'objet... Référencé par la variable x qui est dans le module spam. Et je n'ai plus de variable spam qui me permet d'accéder à mon module. Lorsque je fais print de x, je vais donc accéder à mon x local. Ce x local référence l'entier 1. Si je fais x égale 3, je crée un nouvel objet 3 et ma variable x locale va maintenant référencer ce nouvel objet 3. Donc cette notation a donc permis d'importer dans mon espace de nommage un attribut du module. Lorsque je fais print de x, je vais donc bien voir 3. Donc ici, j'aimerais faire un petit résumé. La manière de vous présenter les espaces de nommage séparés des modules est une vue abstraite. En fait, il faut bien comprendre que l'espace de nommage, c'est un dictionnaire, c'est donc un objet, qui est un attribut du module. Donc chaque module a un attribut qui est son espace de nommage. Je l'ai représenté de manière séparée pour pouvoir isoler plus facilement le mécanisme de référencement. Mais gardez bien en tête que les espaces de nommage sont des attributs des modules. Maintenant, regardons la différence entre faire un importe de spam et faire un from spam import X. Enfin, résumons ces différences de comportement. Lorsque vous faites importe de spam, vous avez une isolation parfaite des espaces de nommage. Vous pouvez accéder à tous les attributs de spam, mais avec la notation explicite spam.attribut. Donc vous n'avez absolument aucun risque d'erreur. Lorsque vous faites un from spam import X, vous allez importer dans votre espace de nommage un nom X, qui va référencer un objet qui est défini dans le module SPAM. Vous avez donc un risque de collision, puisque X va importer une variable dans votre espace de nommage. Si vous avez déjà la variable X définie dans votre espace de nommage, vous allez donc avoir une collision de variables. Et vous n'avez pas accès aux autres attributs de SPAM, puisque cet import ne permet que d'accéder à l'objet référencé par X dans le module SPAM. Nous avons donc vu que nous avons deux mécanismes d'importation des modules import module, qui va importer le module avec une parfaite isolation des espaces de dommages, donc c'est totalement sûr, et from module import attribut, qui va importer uniquement l'attribut dans notre espace de nommage local avec un risque de collision. Le principal intérêt d'utiliser la notation from module import attribut est juste d'avoir une notation un petit peu plus courte pour éviter d'avoir en permanence à manipuler spam point, par exemple x. En pratique, c'est quelque chose d'utile, mais on ne l'utilise que lorsqu'on utilise systématiquement une fonction définie dans un autre module. D'une manière générale, il est préférable d'utiliser simplement la notation import le module. Je tiens également à vous faire remarquer que lorsque vous faites from module import spam, vous n'avez pas de référence vers l'objet module. Donc vous pourriez croire que cet import va vous coûter moins de mémoire. En fait, ça ne change absolument rien puisque l'objet module va quand même être créé et va quand même être maintenu en mémoire que vous, votre programme est en cours d'exécution donc ces deux méthodes d'importation n'ont aucun impact ou n'ont aucune différence en termes d'occupation mémoire. À bientôt